Eh, <rires> hey, j'ai un frère qui vient de m'appeler. Hein? Oui, j'ai un frère, il s'appelle ah, à voilà. de Je suis là, tu veux rentrer, de venir il va venir. Tu vas me coûter maintenant. Ah, non, là. Quand il va venir, il va me faire ça. Comment je peux laisser moi, mais chez eu comme ça. m'a étonné. Waouh. Et wow. hey, je vous aime. Merci. Mon argent, oui. Mon avion, c'est pour vous. C'est oui, oui. un peu un temps, un temps. Il n'y a pas, pas de, de problème. On va faire ta fête. C'est bon, on vient. Bon appétit, chérie. Comme merci, Joe. Mm -hmm. Je vous aime, moi. Oui, Joe. Bonsoir, ici, là. Bon, tu veux le voir ouais, je okay. chérie, Oui, je peux te voir. Ok, bon. Et ma chérie, laisse-moi la un instant. Bonjour. C'est bon. C'est bon. Si je t'appelle, c'est parce que j'ai plus de mémoire. J'ai plus de d'argent. J'aurais voulu voyager tout ça. J'ai besoin plus de d'argent. On a grandi tous ensemble. Je sais oui. qu que tu peux m'aider. Je sais que tu peux m'aider. J'ai plus de mémoire. J'ai vraiment plus de mémoire. Tu vois, c'est ça. J'ai plus de d'argent. On est des potes. On sait que tu es capable de m'aider. Tu as besoin de combien comme ça Au moins 500 000 comme ça. 500 ça, ça, ça te va oui. Oui. Ok. Attends-moi, je viens. Attends-moi là, je viens. D'accord. Attends-moi, je viens. Non, ne vous fâchez pas. Depuis là, ah, ah, vous oh, pas. Oh, pas. La Laisse-moi aller. So, toi ah. aussi. Ah. En fait. C'est vrai. Oui. oui. Donc, il y a un problème. Un problème. Alors un garçon. Et c'est moi qui va l'aider aujourd'hui maintenant. Quel genre de problème et qu'il a vu le défi, ça rien euh, ne marche pour lui maintenant. Papa Noël ou non ah, pas de problème. Ah, je, attends, je vais l'appeler d'abord, il va appeler. Je vais appeler. Oui. Eh, Mon frère, oui, Abis, Sur la va oui. bien. Viens, viens. Abis, ce que tu viens du petit là de me dire là-bas, dis ça ma mes chéris. On est des hommes, on peut rester là-bas et parler. En fait, je peux rien, les carrés, ce sont des chéris à moi. Oui. Tu vois. Ce que tu veux me dire là-bas, dis là là, tu sais, ça devant eux. Oui, tu sais, toi et moi, on a grandi ensemble C'est 17h. Et j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu peux me dire ce que tu peux me dire. Tu as l'argent, tu peux me dire. Il a dit de rester ici. Si tu ne veux pas rester ici, il faut partir. Pas ah simplement ce, ce que tu m'as dit là-bas, dis ça. Ah, hein? Non, non, non j'ai besoin d'argent. Hey, voilà ce que tu as J'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Ah, ah, ah, ah, ah, C'est vrai qu'on a grandi ensemble. Ah, ah, ah, Mais moi, je te là nous. fait On ne sommes pas des familles. On se connaît plus. Et Je n'ai rien à te donner. C'est ça. Tu es un garçon. Tu es un garçon. Va te chercher. Tu oui, es Va te chercher. Un garçon ne pas. Va te garçon, ne pas. Va te C'est trop là. Faut pas nous déranger. Tu ne vois pas? Faut pas nous déranger. Ça veut dire quoi? Dégage, c'est bon, oui. madame, tu dit de dégager eh, dégage, de de de te -t t dégage, dégage, dégage, tu parti. c'est l'argent, je vais, jamais te donner ça, tu es un garçon, vas-y, Vas-y vas-y, ça il ça tout a changé, tu ne me reconnais plus. Mes copines sont tes copines maintenant. Et tu fais tes lèvres, tu as le à une de mes copines. L'une m'a appelé pour dire que tu l'as donné 5000 euros. Tu as fait ci, tu as fait ci. Et tu fais tout ce que tu veux. Maintenant c'est ça. Et tu fais des fêtes, tu organises des fêtes, tu ne m'invites pas même. Tu organises des fêtes et tu ne m'invites pas. Et tu fais tes lèvres, tu organises des trucs et moi je ne sais pas. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu ne me reconnais plus maintenant parce que tu as déjà changé. Moi, je ne suis rien pour tout. Oh, moi, je dis merci. Oh, je blague. Oh, merci, beaucoup. Non, je non. blague. Merci. Hein? Merci. Oh, dans la vie, il faut avoir un peu de la patience. Oui, c'est ça. Hein? Hein? C'est vrai, j'ai fait tout ça. Mais je ne te manquerai jamais toi, ta place, ta position, oh, okay. dans moi, beaucoup. mon cœur. Merci, hein? merci. C'est moi qui t'ai donné de venir. non. Oui, c'est toi. Je, je sais que... Abyss Abyss C'est dans ça là tu es maintenant Oui c'est ça là je tu es c'est bon hein J'espère que tu vas bien Ça va, ça va okay. Abyss oui. Abyss, oui. Abyss. De, de, Pourquoi tu m'as fait arrêter En fait, c'était pour vous demander quelque chose en fait, c'est c'est ce que je viens de En fait, ce que je comprends pas. C'est toi qui voulais ça, ou bien, t'a commandé ça. Non, c'est ce que je veux actuellement, c'est moi mais qui roule ça. Et je veux quitter ça, mais c'est pas le moyen. Attends, attends, attends. Deo, toi, on s'est il y a quelques années Je t'ai demandé quelque chose. Mon frère, oublie ça, c'était le passé. J'étais dans l'Uras, en ce temps-là. C'est les femmes, mais ils me priaient la, la tête. Que tu m'as dit qu'il y avait les femmes, des femmes qui priaient là. Est Il n'y a plus femmes maintenant. Ils ont, quand ils ont fini de bou bouffer, ils sont tous partis eh? Mais tu as, pourquoi tu m'appelles maintenant c'est parce que j'avais eu ton Je veux que tu m'aides à me donner juste un petit 500 tu as, 000. Tu as besoin de monnaie. eh eh eh aujourd'hui aujourd aussi, c'est un autre jour. <rire> <J 'ai là. rire> Hé, hey, le monde part en couille. <rire> non <rire> J'ai du mal à imaginer Ni Que ferais-tu? Ni Ni